Channel. Alors on a travaillé sur chat 4, hein. aujourd'hui ce qu'on a fait, on, on était 4, on a travaillé sur le site, on peut créer des channels, voyez, on peut les créer dans le botten mais on ne peut pas les exploiter dans le planter. on peut switcher dans le, le channel quand on clique dans la site Messages. Enfin, on... Il y a aussi des toutes messages, on a des vrais messages, maintenant il n'y a plus de manque sur les messages, donc on est et on peut les récupérer l'historique. historiques. On travaille sur le reader, et donc ça fait partie de ce qui est lui. Okay. Euh... To be done, il n'y a pas juste ElectronJS, c'est ElectronJS aujourd'hui, il, a... il y a Stéphane qui a travaillé dessus, donc je trouve que c'est un peu plus compliqué que parce qu'en fait ce, le but c'était de pouvoir prendre un awesome module et de, de le foutre dans l'électron et de démarrer une application l'idée c'est de prendre le module de chat, faire électron, euh, une commande électron et puis pouvoir démarrer l'application euh, de chat directement sur desktop. C'est un peu plus compliqué, il faut modifier, il faut, faut faire plein de choses. C'est une chose qu'on n'a pas actuellement sur le RSE, donc euh, c'est un peu plus en plus prévu. Okay. Donc euh, ce qui va être prévu demain c'est cette liste là. On va couper les... Bon c'est des détails, c'est groupe chat message, donc c'est quand on rentre, quand on écrit plusieurs fois, la même personne écrit plusieurs fois quand on tape sur l'entrée. on répète l'icône à chaque fois, donc ça a de l'interface. On va faire l'update sur les channels info, donc euh, c'est comme sur Slack il y a le topic, le top des channels qui sont affichés en haut, donc ça on va faire la modif rapidement. travailler sur mobile, euh, j'aimerais bien faire les attachements le search, c'est quelque chose qui est intéressant euh, sur Slack, on utilise beaucoup pour ça aussi pour s'échanger des documents. Ok, donc on va les, les rajouter puis on va, on va les annexer. Hop, oh, et donc, petite démo. Des... Et les emojis les, les emojis, ouais. Euh... <rire> Alors, là, je suis toujours en un... plus mobile. <rire> Alors, comment j'ai fait hier hein pas, pas moi. Ah, vous allez bien me voir. Ah, c'est quoi ça Je Mais c'est pas moi <rire> Alors, c hein Putain, c'est impossible <rire> <rire> <rire> j'ai tout... Vas-y, on roule du okay, Je fais... Euh... Mm. Pas. <rire> ça ça va, ouais. <rire> <rire> pas, ouais, quoi ça, Ça marche pas, si ça marche. Mais en fait, je suis pas dans le même Ok, je suis, je suis euh... Non, si c'est je suis dans Donc, si je ça ne marche pas non plus. <rire> ça lui marchait. Oui, ah Il ne le reçois pas quand même. <rire> ouais, c'est pas grave, tu le reloges. On a ah, B2B. B2B. le juste C'est pas bien, tu es bien. C'est le pire, tout pire. Non, il n'y a pas de pire, tout pire. On a oui. vu, ouais. En je toujours un moment. Vraiment... Un test-off, c'est pas bon. Ça. C'est bon c'est On peut switcher de channel. ok On peut créer un channel. Oui. Le topic et le non, ça sert à rien, c'est ça? Si, si, si, topic, on peut afficher. ajoute un topic. Kader, vas vas vas-y, un vas tout. Vas Kader. Vas-y, vas-y, vas-y. Kader. Ah, go, allez, criaillette. Tu vois, Kader, il, KDR. il KDR. est, ah, est tout au loin. Et bah, là, il est tout au loin. Pourquoi, pourquoi c'est simple. simple Oui, c'est simple déjà. Non simple. Alors, ça c'est pas que des... ah, Voilà, c'est bon. Donc ça c'est des channels publics, il n'y a pas de... Tout le monde hein. est travailler. C'est pareil, là il y a des trucs qui, qui servent à rien. Voilà, donc on a pas mal avancé aujourd'hui. Euh, il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. En utilisant des composants, d'autres modules, on a quand même des choses qui sont O Just...